Bonjour à tous, euh, je suis Frédéric Boniface, je travaille chez Auslandia. Donc, euh, chez Auslandia, on, on traite des sujets autour des systèmes d'information géographique auxquels on répond par des solutions open source, donc notamment euh, POGIS et QGIS. Euh, dans cette présentation, je vais vous parler des dernières euh, nouveautés de PostGIS, donc notamment PostGIS euh, 3 qui vient de sortir, mais euh, ça vaut le coup de voir ce qui s'est passé un peu euh, avant aussi. Donc, tout d'abord, euh, qu'est-ce que PostGIS Parce que je pense que tout le monde ne fait pas forcément du, du SIG euh, ici. Donc, PostGIS c'est une extension pour, euh, pour PostgreSQL. Euh, qui ajoute euh, des types de données euh, géospatiaux, notamment le type géométrie, et euh, tout un ensemble de, de fonctions et d'opérateurs pour euh, manipuler ces données. Donc Pogis euh, s'efforce de, de rester le plus possible euh, conforme au standard, euh, au standard OpenGIS, qui, qui définit comment traiter des, des données géographiques. Et euh, c'est une solution qui est très largement supportée que ce soit dans le milieu propriétaire ou dans le, dans le monde du libre. Dans les dernières versions, donc je vais remonter un petit peu loin, en 2012, euh, arrivée de Pogis 2.0, avec euh, comme grosse nouveauté euh, la gestion du, du raster. Donc avant, Pogis ne gérait que, des types, euh, que du type de données vectoriales, et maintenant Pogis permet de gérer du raster, donc, euh, notamment de par exemple de l'imagerie aérienne, des modèles d'élévation, ce genre de choses, et de faire des, des requêtes entre raster et vecteur pour, par exemple, obtenir des, des de l'élévation le long d'une ligne sur un modèle de terrain. Deuxième grosse nouveauté de Pagis 2.0, c'est l'arrivée des topologies. Euh, donc Plutôt que de gérer des géométries indépendantes, imaginons par exemple les, euh, les communes de France. Il euh, y a beaucoup de redondance euh, avec des, euh, des polygones qui ont des frontières communes. Euh, les topologies permettent euh, de s'assurer que, euh, que la frontière est là, qu'il n'y en a qu'une seule, qu'il n'y a pas de, de, de vide par exemple entre, euh, entre deux euh, polygones. Euh, arrivée d'index euh, 3D et euh, 4 dimensions, donc avec les mesures, et euh, énormément de nouvelles euh, fonctions d'analyse euh, autour du vecteur. À chaque nouvelle version de Pogis, il y a énormément de, de résolutions de bugs aussi, mais que je ne vais, vais pas détailler ici. Et il faut voir aussi que là je présente quelques nouveautés qui, me, qui moi me parlent, que je trouve intéressantes, mais il y en a plein d'autres euh, à chaque version. Pagis 2.1, points, beaucoup de travail sur le raster. Ah ben, en fait c'est donc Pagis de points, donc l'arrivée d'analyse raster-raster, donc pour croiser différents rasters entre eux, euh, de l'analyse de terrain, donc euh, roughness, c'est un, un indice de, de rugosité du terrain, euh, du découpage en tuiles de raster pour pouvoir l'exploiter plus facilement. La possibilité d'utiliser euh, SF Segal, donc, euh, qui est une, euh, une bibliothèque euh, en C++ qui permet de, de faire des fonctionnalités avancées euh, liées à la 3D notamment, et euh, l'arrivée de la triangulation de Delaunay. Donc, euh, Page 2.2 en 2015, euh, il y a eu plusieurs euh, fonctions temporelles euh, liées au milieu de l'aviation, notamment, pour euh, avoir des, euh, des points d'approche sur une, une trajectoire. Euh, des nouvelles fonctions euh, SFC-GAL euh, autour de la 3D, encore. Un nouvel algorithme de, de simplification, euh, Visilingram et euh, quelque chose qui est assez intéressant, qui est le, une fonction st-subdivide pour découper des, euh, des géométries en éléments plus simples. Donc là, ça, je ne sais pas si on voit bien, c'est un exemple d'un polygone euh, avec un subdivide où chaque, euh, chaque objet du polygone euh, ne contient pas plus de euh, 50 nœuds, euh, ce qui permet d'avoir des, des géométries euh, très simples. Donc pour euh, afficher visuellement, enfin euh, c'est pas là que c'est intéressant, c'est plutôt pour du pour du traitement. Euh, Pogis 2.3 en 2016, euh, avec l'arrivée de nouvelles fonctions de, de clustering, donc des algorithmes euh, assez classiques dbscan et k-means. Euh, et de la génération de, enfin une fonction de génération de, de points aléatoires. Euh, moi, je m'en sers pas mal pour des pour des, des tests notamment. St euh, generate point, où on, qui génère un nombre aléatoire de points dans une dans un espace donné. Page 2.4 euh, en 2017 avec l'arrivée du du support des tuiles vectorielles. J'en parlerai. Euh, plus tard euh, STAZMVT, MVT euh, et euh, une fonction euh, qui s'appelle, euh, qui permet de calculer la distance de Fréchet. je sais pas si j'ai non j'ai pas d'illustration, euh, donc qui permet de d'analyser la similarité entre euh, différentes courbes, euh, ce qui peut être intéressant pour, euh, pour essayer de, de faire matcher par exemple une trajectoire sur un réseau routier. Euh, ou essayer d'analyser de, deux types de données différents, quels objets sont les mêmes dans un jeu de données et dans l'autre, ou pas. Pogis 2.5 en 2018, euh, quelques nouvelles fonctions géométriques, avec euh, donc Shaking Smoothing, euh, ça permet de de lisser euh, une, une géométrie euh, en ajoutant, en ajoutant donc de, nou de nouveaux nœuds et d'avoir quelque chose qui est plus agréable à, à l'œil en fonction de, des données qu'on a eues. Et euh, l'enveloppe orientée euh, qui permet d'avoir une bounding box qui soit, pas, euh, euh, qui soit en fait orientée selon la, la dimension la plus, la plus longue de l'objet euh, plutôt que... Euh, en, qui est aligné sur les axes euh, X et Y. Deuxième grosse nouveauté de POGIS 2.5, c'est euh, l'implémentation en parallèle de euh, ST euh, ASMVT, donc qui permet de produire des, des tuiles vectorielles. POGIS 3 euh, donc vient d'arriver, euh, sorti le 20 octobre euh, 2019. Donc vous pouvez euh, déjà le l'installer si vous voulez, euh, notamment pour tester si vous voulez il y a des il euh, un, une image Docker qui existe, euh, donc moi c'est comme ça que je l'ai euh, que je l'ai testé. Pour la migration euh, donc petit changement par rapport à avant donc euh, un update de l'extension Pogis et euh, un script euh, donc Select PostGist Extensions Upgrade parce que vous allez voir après il y a certaines euh, extensions euh, liées à PostGIS qui euh, sont sorties du, du cœur de l'extension PostGIS donc c'est le cas notamment du raster ou de la topologie qui avant euh, venait avec l'extension PostGIS et qui sont séparées qu'il faut maintenant euh, installer euh, à part ça peut être intéressant si vous n'avez pas besoin par exemple du, du raster dans Pugis, ça évite d'avoir à, à installer ou à compiler GDAL. Euh, donc plus d'autres extensions, SF Segal pour la 3D, adresse standardizer, je ne m'en suis pas servi, je crois que ça permet de faire de, de la standardisation sur des, des adresses, sûrement de, de regarder des euh, je sais pas, avenues, AVE, des choses, ce genre de choses. Et euh, Pogis Tiger codeur Tiger c'est un jeu de données euh, américain euh, sur leur, euh, leur, leur routes, enfin les, les adresses, euh, c'est pareil, je m'en sers pas. Donc je n'ai déjà parlé, c'était déjà arrivé avec des versions précédentes, et euh, là il y a encore eu énormément de travail autour des, des tuiles vectorielles dans cette, euh, dans cette version de Pogis. Euh, donc, Qu'est-ce que les tuiles vectorielles Petit rappel très rapide de ce qu'est les, les tuiles. C'est un découpage de, de l'espace en, en carré. Euh, L'origine c'était utilisé pour des, avec des images donc de 256 par 256 pixels. Euh, pourquoi c'est très pratique C'est parce que ça permet de, de pré-calculer des données, euh, de les mettre en cache et euh, de les réutiliser. Euh, les tuiles vectorielles c'est euh, reprendre ce principe de, de découpage euh, de l'espace en tuile, mais plutôt que de pré-générer des images, euh, c'est de transférer la donnée vectorielle euh, directement dans la tuile avec euh, donc sa géométrie et euh, tous ses attributs. Euh, ce qui permet de faire du rendu euh, côté client, de changer ce rendu euh, à la volée, d'avoir accès euh, immédiatement à toutes les informations euh, et toutes les propriétés de, de nos objets. Et aussi au niveau, du, au niveau du poids en fait c'est moins lourd de stocker euh, du binaire que de, de stocker euh, des images pré-générées euh, les tuiles vectorielles c'est euh, très très largement utilisé euh, maintenant euh, dans, le, dans les SIG c'est pour ça que c'est arrivé dans le dans le cœur de Poggi, c'est qu'il y a beaucoup de travail euh, autour euh, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui, euh, qui s'en servent. Donc un exemple de, de requête pour, euh, pour générer une, une tuile vectorielle. Donc euh, une CTE qui permet de, de générer la géométrie de, qui sera dans la tuile. Euh, donc une des nouvelles fonctions, j'en parlerai après, qui est euh, ST taille pour une tuile donnée qui permet de calculer son emprise. Donc le niveau de zoom 12, ZXY, donc les coordonnées de, de la tuile. Euh, on sélectionne donc la géométrie éventuellement euh, d'autres propriétés de l'objet euh, qui intersectent l'enveloppe. Et ensuite euh, on met tout ça dans une on crée une tuile vectorielle avec la fonction STSMVT une des nouveautés de Pages 3, c'est l'ajout d'un feature ID. Euh, c'est une, une option nouvelle de STSMVT. Euh, ça permet de définir euh, quelle, quelle colonne de notre table euh, est l'ID de notre objet. Et donc, côté client, ça permet de reconstruire des objets et donc d'avoir de, de l'interactivité euh, parce qu'un objet euh, peut forcément être sur plusieurs tuiles l'ajout de ce feature ID permet de reconstruire l'objet côté client et d'interagir avec l'intégralité de cet objet-là. Nouvelle fonction aussi, ST taille enveloppe pour calculer l'emprise de la tuile. Avant c'était calculé donc soit par le middleware qui faisait la requête, soit par des requêtes SQL SQL Maison, euh, maintenant c'est dans le cœur, donc il euh, n'y a plus de questions à se poser là-dessus et c'est euh, normalement plus performant. Autre euh, grosse amélioration, c'est autour de la robustesse des opérations euh, géométriques. Donc la bibliothèque qui est utilisée pour, euh, dans PostGIS, euh, pour, euh, pour ça c'est Geos. GEOS répond très bien aux besoins dans la grande majorité des cas, mais il peut arriver qu'il y ait des, des problèmes de géométrie invalide, notamment dans le, dans le cas des tuiles vectoriales où il y a énormément de, de découpages et de, de petits artefacts qui peuvent se produire. Donc la nouveauté, c'est l'utilisation de Vagu, c'est une bibliothèque d'opérations géométriques en C++ qui a été développée par Mabox. Mabox, c'est l'entreprise qui, qui a écrit la spécification des, des tuiles vectorielles. Et euh, les géométries en sortie sont censées être toujours valides et c'est normalement le, normalement le cas. Autre intérêt d'utiliser Vague, c'est que les performances sont meilleures que Geos. Donc ça c'est un exemple de, de test euh, avec, euh, avec VagueU, donc pour tester, ce qu'ils ce qu ont fait c'est de générer des, des, lignes, euh, des lignes de façon euh, aléatoire, des, des dizaines de millions de lignes, euh, de passer Vague et de vérifier que la géométrie en sortie euh, est valide. Il y a des pistes pour utiliser VagueU euh, autre part que dans, les, que dans la fonction STSMVT, mvt dans, dans Pogis pour, de la, pour euh, vérifier de, la, validé, la validité pardon, de, de géométrie à d'autres endroits. Mais pour l'instant il y a encore des problèmes d'API, l'API Geos et l'API VagueU ne sont pas euh, complètement compatibles. Donc à voir dans les, euh, dans les prochaines versions si ça pourrait être utilisé à d'autres endroits. Deuxième euh, amélioration de PostGIS 3 c'est euh, euh, une amélioration de la fonction euh, STS GeoJSON. Le GeoJSON, pour rappel, c'est un format standard de, de transport entre euh, un client et un serveur, euh, donc pour passer des, euh, des données euh, géographiques. Le GeoJSON peut aussi être utilisé comme un, un format de transition dans des, euh, dans des chaînes de traitement. Et euh, cette fonction euh, st as GeoJSON, euh, qui prenait une, une géométrie en argument, elle existe depuis longtemps et elle renvoie une euh, géométrie au format euh, GeoJSON. Ce qui amène euh, beaucoup de questions un peu partout, donc euh, sur, euh, sur Stack Overflow ou sur euh, des mailing lists. Euh, C'est bien d'avoir la géométrie en GeoJSON, mais ensuite. Euh, comment est-ce qu'on obtient une vraie feature GeoJSON donc avec des, euh, des propri les propriétés de l'objet par exemple. Donc avant c'est pareil, il y avait des, euh, des, des façons de, de contourner ce problème et de, de créer un GeoJSON euh, avec ses propriétés euh, comme c'était fait avant. La nouveauté là, c'est que maintenant on peut prendre une record directement en entrée de STS GeoJSON donc avec les géométries et toutes les autres colonnes. La première colonne de géométrie qui est trouvée, c'est elle qui est utilisée pour écrire la géométrie de l'objet. Et ensuite, les colonnes suivantes, si elles peuvent, elles sont utilisées pour les propriétés de l'objet. Autre amélioration autour des index euh, donc euh, l'index GIST qui est le plus utilisé euh, sur les géométries euh, maintenant il est disponible en n dimensions euh, pour les opérateurs overlaps, contains, within et equals euh, ce qui permet d'avoir des, des gains de performance en l'utilisant Autre nouveauté qui était... Euh, évoqué ce matin avec les nouveautés de PostgreSQL 12, c'est l'arrivée des, euh, des fonctions de, de support ou fonctions d'appui, je ne sais pas comment on doit le, le dire en français du coup, euh, donc, qui permet aux planificateurs d'avoir plus d'informations sur, euh, sur une fonction. L'arrivée de ces fonctions de support a permis de, de revoir euh, à la hausse euh, certains des, des coûts de fonctions en Pogis. Euh, qui avant avait un coût fixe, et maintenant c'est la fonction de support qui, qui donne ce coût. Il faut voir que dans en fait il y a beaucoup de, de fonctions qui ont un coût euh, assez important, plus que dans d'autres opérations en, en PostgreSQL. Euh, ces manipulations de, de géométrie euh, peuvent... Euh, les, les fonctions, euh, certaines fonctions PostGIS peuvent avoir un coût euh, assez important, et donc l'arrivée des fonctions de support euh, permet de, de mieux calculer ce coût, et d'avoir des, des requêtes mieux optimisées. Autre nouveauté, euh, c'est l'arrivée de Proj6, donc c'est la bibliothèque utilisée dans Pagis pour euh, gérer les, les systèmes de coordonnées. Euh, donc n'est pas directement lié à Pogis, mais c'est utilisé derrière, euh, ce qui nous permet d'avoir des, des gains aussi. Il euh, y a une nouvelle gestion des, des systèmes géodésiques euh, dans Proj 6. Euh, je ne vais pas vous en parler euh, plus là, c'est hyper complexe la géodésie. Euh, Il <rire> y a des gens qui font leur, leur carrière là-dessus. Et euh, une des nouveautés de Proj de 6 notamment, euh, c'est que, en fait, avant, le WGS84 était utilisé comme un comme un proxy euh, en faisant des transformations, donc euh, pour passer d'une géométrie à une autre, on passait d'abord par le WGS84, maintenant il y a un mécanisme qui permet de, de faire des transformations directement entre euh, deux systèmes, ce qui euh, permet notamment de... il y avait parfois des petits, des petits problèmes de de précision en passant par le WGS84 euh, et là, qui devrait euh, être résolu avec Proj6. Autre nouveauté, euh, c'est l'arrivée de Geos 3.8 qui est utilisé pour les opérations euh, géométriques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc déjà arrivé avec la 3.8, en fait, ce sera sûrement avec la 3.9. Euh, c'est des améliorations euh, autour de la, de la fiabilité des, des opérations dans GEOS, pour éviter les horaires topologiques. Donc maintenant, GEOS permet de faire des opérations de multiples niveaux de précision. Euh, et s'il y a une erreur, euh, si enfin, d'abord GEOS essaie de faire euh, l'opération au niveau de précision euh, le, le plus important et euh, dégrade au fur et à mesure euh, cette précision. Pour, euh, pour voir euh, à quel moment il n'y a plus d'erreurs topologique dans ces opérations. Et donc ça peut éventuellement être euh, acceptable euh, ou pas, il faut voir pas encore euh, ce n'est pas encore utilisé. Euh, ça, ça va arriver bientôt normalement. Donc PostGIS 3 est sorti. Euh, pour la suite, on... donc il y a déjà pas mal de, de tickets euh, qui sont euh, qui sont flagués avec Pogis 3.1 comme euh, jalon Donc énormément de, de résolutions de, de bugs, encore, de, de choses comme ça. Euh, L'arrivée peut-être de Windows Functions pour le clustering. Donc euh, imaginons qu'on ait des des points dans, dans deux catégories, par exemple, euh, euh, qui sont répartis dans l'espace, euh, pouvoir utiliser les window functions et, et euh, les clusteriser selon une des propriétés, ça peut être très intéressant. Au euh, niveau du lissage de lignes, je vous ai parlé de Shakin Smoothing tout à l'heure. Euh, Shakin Smoothing euh, lisse une courbe, mais ne conserve pas forcément les nœuds initiaux. Donc là, le, une idée de faire une fonction qui permet de, de lisser des lignes en, en conservant les sommets initiaux et du, du travail euh, qui est envisagé autour euh, des TIN, donc c'est les euh, Triangular euh, Irregular Network. Enfin, c'est euh, utilisé en modélisation notamment donc des, un mesh triangulaire donc pour générer des, des isolines euh, sur ces réseaux-là ou pour draper une ligne sur un tin. Voilà, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il y a une table de concordance entre les versions Pologis et les versions PostgreSQL euh, A partir de quand euh, c'est plus compatible par exemple euh, Ouais, je n'en ai pas parlé pour.. Euh... Donc là, il y a des, versions de, des vieilles versions de PostgreSQL qui ont été dépréciées, qui ne sont pas compatibles avec Postgis 3, mais je ne les ai pas en tête. C'est écrit sur notre changelog, je l'ai vu passer, mais je ne saurais pas vous dire euh, comme ça. Dans mon souvenir, c'est des, des versions 9. quelque chose. Euh.